Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. nous allons voir comment obtenir une page personnalisée lorsqu'on démarre Inkscape. voilà comme ceci avec euh, différents éléments pour créer un petit personnage on peut également envisager de personnaliser avec euh, voilà un petit nuancier donc je vais faire six petits carrés de couleurs différents hop donc là je vais mettre cette couleur celle là voilà pour que vous puissiez voir un petit peu voilà donc là je suis content j'ai mon petit nuancier je veux que cette page soit euh, à l'ouverture donc par défaut hein, automatiquement Mais je vais dans fichier enregistrer sous voilà il suffit d'aller donc dans système de fichiers ici on trouve usr pour user on va dans share on va trouver ici en faisant défiler inkscape on double clique et dans template qui est là on double clique et on enregistre notre document alors pour qu'il s'ouvre par défaut il suffit de remplacer le fichier default.fr.svg Hein, donc parce que la langue c'est en français donc en remplaçant ce défaut euh, ce, ce fichier automatiquement lorsque je vais ouvrir donc j'enregistre oui je remplace maintenant je ferme Inkscape donc je vais ouvrir Inkscape Et automatiquement on va voir ici les éléments pour créer le petit personnage et le nuancier alors bien sûr si j'ai envie de modifier les modèles hein, alors dans cette version d'Inkscape, ici on a un petit modèle voilà avec euh, différents euh, différents fichiers je peux créer mon propre euh, mon propre fichier enregistré sous à ce moment là je vais pas l'appeler défaut euh, fr je vais l'appeler par exemple pmppao voilà alors pour bien qu'on puisse voir je vais modifier par exemple ces couleurs là allez je vais tout mettre en, en jaune Fichier, enregistré sous, je vais l'appeler IMPPAO, enregistré. Et si maintenant, alors je vais peut-être redémarrer pour être plus, plus sûr de, que les changements soient appliqués. Voilà, fichier, nouveau modèle. Et en principe, si les choses sont bien faites, et ce qui est le cas, voilà, j'ai mon petit truc IMPPAO, je crée... à partir de ce temps, et voilà de ce template j'ai voilà, ce que je souhaite avoir voilà pour cette petite astuce euh, autre chose euh, voilà pour ceux qui ont un OS différent euh, Windows ou, ou Mac en allant ici donc dans les préférences en allant dans système on voit par exemple pour extension d'inscape on a le chemin exact d'où de, de, modifier les extensions donc nous c'est pas extension c'est template mais le chemin est indiqué ici et donc en fonction de, de l'OS utilisé, Windows ou, ou Mac ou autre, voilà, il suffit que vous repériez ça et que vous alliez chercher donc le, le dossier template. Une dernière petite chose, euh, sur Ubuntu, il est possible qu'ils vous interdisent de modifier donc, euh, ce type de, de fichier. Hein. Donc il faut pour cela aller dans le terminal. Donc là on ouvre le terminal, on recopie cette petite phrase ici. Donc clic droit, copier, que je colle là. Alors que je dise pas de bêtises. Ah non, je vais ouvrir à nouveau le terminal. Voilà, de façon à ce qu'il soit vierge. Je colle ça, j'appuie sur entrée pour valider. Il me demande mon mot de passe utilisateur. Donc que je tape, voilà, j'entre, et voilà, c'est fait. C'est très rapide, donc il autorise maintenant l'écriture dans tout ce qui est euh, dossier Inkscape. Voilà pour cette petite astuce. Voilà, je, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour euh, de nouveaux tutos.